Tout et à tous et bienvenue à votre émission Évangile Hit Music. Et, vous savez comment ça se passe. Nous avons des invités, nous avons une émission de musique et aujourd'hui ça sera encore lourd, génial. Mais avant de vous présenter le concept du jour, j'aimerais, oui toi qui me regarde, toi qui me regarde vraiment. Je... Je pense qu'on a un problème. C'est que déjà, tu n'es pas abonné et tu regardes l'émission. Donc, c'est un premier problème. Je vais t'inviter à t'abonner. Et le deuxième problème, c'est que tu regardes l'émission seul. Donc, j'aimerais que tu puisses inviter quelqu'un à regarder l'émission avec toi ce soir parce que ça va être particulièrement lourd. Ce soir, nous avons non pas un invité, mais deux invités que nous allons vous présenter. Et avant que je puisse tourner mon regard vers eux parce qu'ils sont en train de me regarder, <rire> j'aimerais qu'on puisse écouter un morceau de, de chacun. On se retrouve d'ici quelques minutes. C'est comme le souffle du vent, la paix et la tempête. Il a balayé mes débris, mes éclairs tombant du ciel. Il est ma brume du matin, le parfum qui me lève. Il a changé mon cœur de pierre, m'a donné un cœur de chair. pas mais vous allez les découvrir je vous assure ils sont géniaux vous allez voir ils sont ils sont mignons comme tout ils ont été bien apprêtés bonsoir à vous donc allez, nous bon avons bonsoir. yoani et nous avons jonathan et ça. c'est ça. Ouais, ça alors ça, ça va très bien ce soir bienvenue sur le plateau d'évangélique musique euh, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir et ce soir notre opération ça va être opération découverte on va essayer un peu de découvrir les artistes que vous êtes, votre univers, ce que vous faites. On va dire honneur aux dames. On va oui. commencer par Yohannie. Hein. <rire> Alors Yohannie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi que les internautes me savent bah Déjà, je, je m'appelle Yohannie, j'ai 20 ans. Il faut savoir que mon vrai prénom, c'est Johan. Mais euh, dans ma langue, ça se dit Yohannie. J'ai pas l'accent, mais voilà. Euh, et du coup, voilà, j'ai 20 ans. Ça fait à peu près depuis que j'ai l'âge de 7 ans que je fais de la musique. D'accord. Et, euh, et voilà. Et voilà. Yohani, dans ta langue, c'est quelle langue Alors, je suis congolaise brazzavilloise. Non euh, Et mon ethnie, c'est attends, l'Allemagne. Attends attends, attends, attends, attends. Déjà, il faut que je me remette de cette... Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. C'est-à-dire qu'on est tous les deux congolais, mais je ne sais pas si vous voyez la différence déjà. Qu'est-ce qu qui s'est passé au niveau de, du teint, l'opération Et je suis Guadeloupe à côté aussi. Ah, d'accord. <rire> voilà, voilà. Okay. Et donc, euh, voilà. Et c'est ma mère, en fait, qui m'appelle euh, Yohani. D accord. D accord. ok, génial. On va revenir sur toi d'ici quelques minutes. Et euh, du coup, Jonathan, pourquoi Jonathan Even, Jonathan Alors déjà, je m'appelle juste Jonathan pour commencer. Jonathan Even, c'est un surnom. Even, je pensais qu'Even, c'était le, le nom de famille. <rire> non, non, tu du <rire> C'est un surnom, c'est une longue histoire. Hein. Donc okay. euh, je ne vais, je vais, vais pas rentrer dedans. Okay. Euh, 24 ans, euh, je, je chante aussi euh, depuis tout petit, je pense. Depuis tout petit, mais depuis, euh, dans le service, depuis que j'ai 12 ans. Et euh, voilà okay. donc là on peut déjà dire qu'on a l'avenir le futur du gospel parce que 20 ans 24 ans c'est très jeune et euh, donc je pense que dans les années à venir vous ferez partie des artistes qui vont vraiment monter exploser du moins c'est ce que je vous souhaite oui, c'est ce que nous vous souhaitons à évangile <rire> ouais. tv et évangélite musique euh, je vais revenir un peu sur toi parce que dans sa présentation, elle a déjà donné des éléments un peu plus concrets sur, sur ce comment elle a commencé la musique. Comment ça s'est passé pour toi un peu J'ai vu que tu as collaboré avec Celles et Lumières, si je ne me trompe pas, comment, ça, comment la musique a commencé pour toi Alors, euh, j'ai commencé du coup dans le service, comme j'ai dit, dans la, la, la chorale junior à l'âge de 12 ans, à l'âge de 12 ans en tant que chante, etc. Euh, quelques dimanches par-ci euh, pour les fêtes de l'église, etc. etc. Mmh. Et euh, vers 2013-2014, C'est les Lumières, j'ai eu à intégrer le groupe. Okay. Euh, du coup, on a bossé sur le premier EP, en attendant "Mélodie" et Cantique à Dieu. Okay. Et ensuite, euh, voilà, j'ai bossé sur quelques autres sons aussi, récemment en 2019 avec eux. Okay. Du coup, j'ai quitté le groupe en 2017, mais euh, voilà, on est resté en bon contact. Okay, on m'a dit que tu as, t as tra travaillé aussi, tu as fait les chœurs de Rabi le Prince. Également. Avant et... d'être en solo, tu as travaillé aussi avec Dévotion. Également. Comment... En fait, comment ça s'est passé tout ça, les enchaînements, les collaborations avec euh, les uns les autres, comment ça s'est passé Alors tout simplement, les personnes, euh, c'est des personnes qui sont autour de moi, mm -hmm. qui sont autour de moi euh, tous les jours, donc du coup, ça a été plus simple de yes. travailler, c'est comme une famille, donc yes. ça a été plus simple de travailler ensemble, yes. Dévotion, c'est des gens que je vois... Euh, Régulièrement, d'ailleurs, je les salue. Je les salue au passage. Voilà. Je peux regarder la les caméra salu. pour les saluer. Et, euh, ouais. et voilà, du coup, voilà, avec des motions. Et, et d'ailleurs, même, euh, ouais. j'espère au passage qu'on pourra les accueillir ici. On a, on, on a un problème de, de siège. C'est-à-dire que si okay. on fait l'émission avec eux, il faut ouais, qu'on ouais. beaucoup plus de sièges. <rire> Effectivement. Pour <ce> <rire> les accueillir, mais on espère vous accueillir sur le plateau d'Evangile Hit Music. Yo, Annie. Mmh. Alors, tu nous as dit, tu as commencé la musique super tôt. Mmh. Quelles sont tes influences qui t'a justement poussé à commencer la musique Comment ça s'est passé oui. Alors c'est ma mère, euh, c'est ma mère Belida Kayuloud, qui elle aussi euh, est écrivaine, euh, interprète et elle compose ses musiques. Et, euh, et du coup, voilà, moi je l'écoutais tout le temps, chanter derrière, euh, derrière sa porte en cachette. Et euh, c'est vrai qu'en je voulais faire la même chose. Moi aussi, je voulais écrire. Euh, je, je voulais un mmh. peu arriver à son, à son niveau, à son parce qu'elle m'inspirait ouais. beaucoup. Et euh, voilà, elle a chanté à la chorale, du coup moi aussi je l'ai suivie à la chorale. Euh, donc tout ce qu'elle faisait, je voulais le faire, elle a appris la guitare, moi aussi je voulais le faire. Ouais. Elle a fait une chaîne YouTube et à l'époque aussi j'ai créé une petite chaîne YouTube. Et, et tu voilà. fais de la guitare, ouais. si j'ai bien compris. Je fais de la guitare, un peu de guitare. D'accord, mais ce soir malheureusement on n'aura pas l'occasion de, mmh. de t'entendre à la guitare. Pourquoi tu nous prives d'un tel plaisir <rire> <rire> non, mais c'est vrai que euh, j'aime beaucoup le piano ouais. et, euh, et c'est un instrument sur lequel je peux poser mes doigts et savoir euh, que là, ok, ça fait une bonne note, mais euh, c'est vrai que je préfère le, je préfère le, le, le piano. D'ailleurs, mon frère joue au piano et souvent, c'est lui qui, qui joue avec moi. Okay. Est-ce que, est que l'un de vous a fait, euh, parce que là, je ne sais pas, on va découvrir là, une école de musique ou pas du tout non. Et comment bien. se passe l'apprentissage justement par rapport au, au champ, parce qu'on est sur, sur Yohali oui. euh, Est-ce que tu détectes rapidement que as un don, t'as un talent ou c'est ta mère qui te le dit Comment ça se passe mmh. Est-ce que quand tu commences à chanter, il y a des fausses notes qui se glissent mmh. Ou c'est tout de suite fluide ça à dire tout de suite yeah, « ouais. yeah, yeah, yeah, yeah. Comment ça se passe euh, C'est vrai que pour moi, la musique, avant d'avoir été euh, euh, sur les, les notes, etc., c'était vraiment un, un besoin ouais. de, de m'exprimer. Enfin, pour moi, c'était mmh. vraiment comme parler. Et il ouais. savait peut-être que bah, je chantais bien. Ouais. Mais c'est vrai que… Ouais, tu chantais dans... bien C'est toi qui te rends compte que tu chantes bien ou euh, c est, c est... Les autres. Les autres souvent, ok, ok. mes professeurs, parce que j'ai participé aussi au groupe, au club musique à l'école. Et c'est vrai qu'on me disait, ah mais Joanne, tu chantes bien et tout, ça ne te dirait pas de faire quelque chose avec ouais. et, puis, et puis voilà, puis aussi, par rapport aux instruments, j'aimais beaucoup YouTube. Donc à l'époque, je passais des heures sur YouTube à regarder des tutos, comment, comment apprendre à jouer de la guitare, etc. Donc euh, voilà. C'est okay, génial, et toi, comment ça se passe alors moi, comment ça se passe Je pense que ouais, depuis que je suis tout petit, je chante. Je pense ah. que j'ai assez cassé les oreilles de, de ma famille. <rire> Toi, t'as d'abord commencé par... parce qu'elle, elle a dit, je chantais super bien. Toi, t'as cassé les oreilles Moi, je, je, je, je l'admets, je cassais les oreilles au, <rire> au début. Okay. Et puis après, tout simplement, j'apprends en, en écoutant. Yes. J'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je recherche beaucoup mmh. yes. chez partout, chez mmh. tous les artistes que je peux entendre. Yes. Et dès qu'il y a quelque chose qui me... Qui me tape à l'oreille, bah, j'essaie de le reproduire jusqu'à la réussite. Mm. Bah, c'est génial. Comme ça. Génial. Donc, du coup, comment je vais vous reposer la même question, et là, je vais commencer par toi. Yeah. Comment euh, vous décrivez votre univers Parce qu'il faut quand même le préciser c'est pas facile pour un artiste déjà de, de découvrir son univers musical pour se dire, non, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux mm -hmm. faire de la worship, je veux faire euh, du RB, de la soul. Comment ça se passe la découverte de l'univers pour se dire, moi, c'est ça que je veux faire mm -hmm. et, et pourquoi pour le Seigneur Pourquoi je ne le fais pas pour moi-même mm -hmm. euh... bah, tout simplement, alors moi je suis, je suis vraiment dans, le, dans tout ce qui est euh, worship, tout ce qui est yes. euh, worship, la pop, un yes. peu pop rock, etc, tout ça. Et euh, tout simplement, pourquoi pas pour moi-même, mais pour le Seigneur, tout simplement parce que c'est un don qu'il m'a donné et je me dois de lui rendre yes. par, euh, par euh, ce qu'il m'a donné, donc par ma voix, yes. tout simplement. Et, c'est mon service, c'est okay. mon talent. Quoi. Et, et, et ça se passe... Bon, je vais te poser la question juste après. Est-ce que tu peux nous expliquer comment... C'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal à définir mon style, mmh. euh, parce que j'essayais de toucher un peu à tout. Mmh. Mais euh, en tout cas, ce que je retiens, de ce que les gens me disent, mmh. c'est vrai que ça tourne plus autour de la soul, voire du blues, mmh. au niveau des paroles et de ce que je dis. Et euh, par rapport à Dieu, en tout cas, moi, mon, mon cœur, quand j'écris, je dis souvent aussi, euh, ma musique est une douce thérapie. Mmh. J'aime bien associer wow, euh, mes paroles à... Euh, à enfin, juste un acte de « ok, tu vas écouter cette musique et grâce à la musique, tu vas guérir », tu vois. Yeah, et il y a un truc, moi, dans la Bible, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est peut-être un peu bizarre, mais les Lamentations, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup parce que je me dis on a dédié un livre à la souffrance, et des fois on se dit, oh, la souffrance est négative, mais en vérité, à la fin de, de, de, de la souffrance que tu peux ressentir, tu glorifies Dieu, tu vois. C'est vrai que moi, dans ma musique, il bah, y a beaucoup de trucs où, où je parle de, de choses profondes et de choses qui font mal, mais ce pas pour euh, caresser la souffrance, mais c'est pour dire, ok, on a le droit de ressentir ça, et, euh, et, et, et Dieu bah, me guérit, en fait. Donc euh, je pense que je tourne un peu autour de, de ça. Ok, en fait, ta musique est beaucoup thérapeutique parce ouais. que déjà, en fait, je pense que. Est-ce que tu parles que de ta souffrance ou tu t'identifies aussi à ceux qui t'écoutent ben, oh, Les deux. Je parle de moi, mais c'est vrai que souvent, c'est ce que je dis, j'aime pas forcément parler de moi, mais je m'efforce parce que je me dis que ce que j'ai vécu, peut-être que ça va parler à quelqu'un et ah, peut-être que la personne va éviter de reproduire ce que moi j'ai fait. Quoi. Et euh, souvent, je dis moi, mais c'est de l'autre dont Merci. je parle. Voilà. Et toi, ça se passe comment l'écriture alors l'écriture, alors euh, moi c'est vraiment des temps dans ma chambre, tout simplement. Yes. Euh, Écris que, que dans la chambre, c'est-à-dire que si t'es au ça... salon tu peux pas écrire être... Non pas forcément, <rire> <rire> pas forcément. Non, ça, ça peut arriver, des fois ça peut arriver à l'église ou bien dans le métro, j'ai quelque chose comme ça, je prends mon téléphone, genre euh, si j'ai si les paroles, des fois j'ai les paroles et pas la mélodie, des fois j'ai la mélodie et pas les paroles. Donc du coup euh, ça, dépend, ça dépend des moments, et puis j'écris, j'écris, j'écris, et ensuite euh, des fois, on n'est pas toujours satisfait dès le premier geste. Mm. Je tout regarde. Cool. Mm. Donc du coup, on se dit, bon, on va faire écouter à quelqu'un pour voir, yes. etc. Et j'aime bien, bien demander à des, des plus grands pour, être, pour savoir si c'est cohérent ce que j'ai écrit, yes. si ça va, si dans, profond, voilà. ça. en tout cas, si ça parle, mm. si, ça parle mm. si ça va directement à un but, s'il y a un yes. sujet et, yes. et yes. puis ensuite, yes. euh, c'est Dieu qui convainc. Mm. Si, ah, si yes. je dois sortir ça voilà. Plus j'apprends à vous, à vous euh, découvrir, comme les, les téléspectateurs qui nous regardent, je me, je me rends compte qu'en fait, euh, au-delà de la jeunesse, il y a quand même de la profondeur. Parce que c'est vrai que très souvent, quand on commence la musique jeune, on mmh. peut se dire, voilà, on est peut-être attiré par d'autres choses. Et justement, Paul va dire à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Mmh. Comment ça se passe justement dans votre art, mmh. euh, le fait de se décaler quand même de la jeunesse, parce que la jeunesse est attirée par certaines choses. Mmh. Il y a, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, on peut pas être attiré par certaines choses, mais comment ça se fait justement l'écart entre ma jeunesse et la profondeur dans la présence de Dieu, ce que je dois retransmettre je ne sais pas si vous arrivez à, à voir exactement là où j'essaie de... Mm. Euh, ouais, comme tu euh, veux. Enfin, moi, de ce que j'entends dans ce que tu dis, mm. euh, par rapport à mon expérience, j'ai pu comprendre les erreurs que j'ai faites, mm -hmm. ne pas être euh, hors du monde, mais dans ce monde, tout en, en étant sûr que, OK, je suis en Christ, en Christ, vivant en moi, tu oui, vois là, ce que je, je, veux, je veux dire je veux. Et souvent, avant, ce que je pensais, c'était, fuis les passions de la jeunesse en mode, mm -hmm. sort du monde, mm -hmm. et puis regarde le monde comme si c'était, ah, tu vois, ceux-là, ils font ça, ceux-là, ils font ça, tu vois. Mm -hmm. Et quand moi-même, j'ai comme voilà, jugement. avec le mm -hmm. jugement, et quand moi-même, j'ai commencé à tomber, je me suis dit, OK, Yone, reprends-toi, tu vois. Mm -hmm. Et j'étais dans ce monde-là, avec les gens aussi qui souffraient autour de mm -hmm. moi mm -hmm. et moi qui souffrais. Et tout en me, en, en, en me reconnaissant que, ok, Christ vit en moi, tu vois. Yes. Donc cette situation-là, déjà, guéris toi-même, yes. et ensuite quand tu seras guéri, va guérir mm. ces gens qui sont autour de toi, tu vois. Mm. Et c'est ça qui m'a permis de me dire, ok, tu es dans ce monde, oh. tu n'en fais pas partie parce que c'est mm. pas ta patrie, ta patrie elle est en haut, mm. mais mm. Euh, calcule entre guillemets ceux qui sont autour de toi, tu vois, mm. parce que si Dieu t'a mis là, euh, c'est pas pour être comme eux, mm. mais c'est pour que toi tu les transformes aussi mm. par ton témoignage et par ta yes. vision. Yes. Et euh, c'est plutôt comme ça que je vois, yes. que je vois les choses. Très bien. Très bien. Euh, non moi alors moi dans ce c'est à peu préparé mm -hmm. ça va être un peu préparé je pense que on, on, on est tous à un endroit pour euh, oui, impacter l'endroit oui, d'une manière ou d'une autre ah, ouais. donc euh, je pense que voilà je j'ai pris conscience de mm -hmm. ce que j'avais mm -hmm. et à partir du moment où on prend conscience de ce qu'on a bah je pense mm -hmm. que c'est ça se fait petit à petit mm -hmm. ça se fait pas ça se fait pour certaines personnes peut-être directement, mm -hmm. mais pour d'autres ça se fait petit à petit, moi ça s'est fait petit à petit, j'ai pris conscience yes. de ce que j'avais et puis après euh, les choses ont commencé à changer, j'ai mm -hmm. commencé à voir les choses autrement yes. et j'ai commencé à moi-même, enfin avec l'aide du Saint-Esprit, mm -hmm. à impacter comme yes. je peux. Des fois même je me rends pas compte mm -hmm. mais il euh, y a quelque chose qui peut faire qu'une mm -hmm. personne mm -hmm. va se dire ah non, il y, mm -hmm. y a Dieu, il y a Dieu dans ce qu'il yeah, dit. Voilà. ça même, c'est formidable. Malheureusement, le problème auquel je suis confronté à chaque fois dans cette émission, mmh. c'est que j'ai de plus en plus de questions et le <rire> temps joue contre moi. La okay. dernière question ouais. que je vais vous poser avant qu'on puisse passer à, à la deuxième partie, mmh. c'est euh, quelles sont vos actualités On l'a vu Yohani récemment, mmh. mais bon, au moment où on tourne l'émission, et c'est quand même récent, mmh. tu as fait une scène, il y avait Red flow et KB. Mmh. Comment s'est passé justement le contact pour cette scène Quelles sont tes actualités euh, mmh. musicales alors, par rapport à la scène, déjà, pour moi, c'était hyper inédit, parce que d'habitude, je chantais voilà au lycée euh, dans les spectacles et j'avais jamais chanté pour un public euh, chrétien euh, où on va m'écouter, etc. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était stressant, parce que je suis quelqu'un de très calme de base. Euh, mais c'était intéressant parce que justement, on a mis la calme au début et tous les agitateurs à la fin. Et C'est vrai que ça a pu euh, impulser euh, l'idée de OK, on commence par, tu sais, même euh, le fait que le Saint-Esprit soit doux, vienne à toi avec douceur, etc. Et par rapport à mes projets, projet, bah, euh, déjà, enfin c'est un projet qui est hors de la musique mais d'écriture parce que j'écris beaucoup yes. et euh, donc je suis sur le recueil de mon poème enfin euh, mm. d'un recueil de poèmes euh, qui est censé sortir euh, bientôt je ne donne yes. pas de date parce que Pourquoi. je ne les respecte jamais <rire> mais euh, en dehors de la musique il y a des poèmes aussi voilà que... c'est ça, l'écriture c'est très très important, très important pour mm. moi mm. et, euh, et c'est aussi des projets qui, qui sont en secret pour mm. mm. euh, d'accord mm. <rire> donc on peut te retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement ouais, si à ça, Spotify, pas. Apple Music, Soundcloud Deezer et le nom d'artiste c'est toujours Yoani ok génial et on va terminer par toi Jonathan. Ok, très bien. Bah, alors moi j'ai mon premier single qui vient du coup de sortir le 29 mai. Qui est sorti le 29 mai. C'est quoi le, le titre Je te fais confiance, qui est sorti le 29 le... mai. Du coup voilà, euh, à consommer, hein, à écouter. Sans, euh, sans voilà, modération. Sans modération et puis bah, j'ai d'autres choses qui arrivent mais... On va, ne on va pas tout dévoiler maintenant. Voilà, Est-ce qu'on peut te retrouver aussi sur toutes les plateformes de téléchargement Également, toutes les plateformes de téléchargement sur le nom Jonathan de Jonathan Evan. Heaven. D'accord. Surtout, ne loupez pas le Heaven parce que sinon, vous allez tomber sur un Jonathan <rire> <qu> au Brésil <rire> ou au Japon, je ne sais pas. Jonathan Heaven. Vous le hein. retrouver sur toutes Jonathan les plateformes Heaven, de téléchargement. Oui. Donc, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Je sais, je sais, je sais, oui, je t'entends déjà dire oui, oui, oui, la ref, je sais. On va passer. Mes deux acolytes vont me rejoindre pour cette deuxième partie et on va essayer de piéger nos invités ce soir. On leur a concocté quelque chose de terrible. C'est tout de suite. Hey, yo, yo, J'espère que vous êtes prêts, OK Aujourd'hui, c'est différent d'habitude. Vous voyez, je suis au milieu, je suis un peu confiné, mais c'est pas grave, OK donc, tu avais besoin de plus d'espace. Oh. <rire> ok, ça commence. Non, moi, monte moi ici. C'est bon, c'est bon, bon. Je rigole, je rigole. Je suis amour aujourd'hui. Ok, comme vous pouvez voir, il y a deux équipes. Les bleus à ma gauche, euh, du coup constitués de Yohani et de Tijon King Humilité. Ok oh, L'autre équipe à ma droite constituée de Ben Melodius. C'est quoi, c'est quoi dire, le truc que tu dis en anglais tout le temps? Wagwan, man, yeah, wagwan, yeah, ouais, okay. ouais, ouais. Et de Jonathan qui vient du ciel, mais c'est en anglais, donc Jonathan Heaven. Ça okay. flambe, okay. Banks. Bah, bah, bah. Ok, alors, oh, ouais. on va commencer par un petit baccalauréat, mm -hmm. d'accord Donc tournez vos, mm -hmm. vos pancartes, mm -hmm. ok, ok. Alors, est-ce que Yohani, tu peux me lire ce qu'il y a Alors, on a féminin-masculin. Non, il n'y a pas de Je... féminin. Il si, y a femme. Fem oh. <rire> <Je te rire> ok, donc... Non, est non, non, non, non, non, non, non, pas je avec elle. elle. Ok, féminin, <rire> masculin, okay. genre musicaux, titre, album, point. Ok. C'est bon ou pas Carré. Tout le monde c'est bon non. Donc, le jeu, il est simple. Je vais faire l'alphabet. Vous allez me dire stop, honneur aux femmes, calme. Honneur aux femmes, tu vas me dire stop. Oui. Et vous devrez trouver... Un nom d'artiste, féminin, masculin, etc. qui commence par la lettre que j'aurais choisie. Bon, je vais pas dire choisi parce qu'après on va dire que j'ai triché. Ok, c'est bon, j'ai commencé l'alphabet. Chrétien. Je tape. J'ai. Ouais, Chrétien. Oui, bien évidemment. Nous sommes dans une émission chrétienne. Je vois <rire> qu'il y a déjà beaucoup de ratures auprès de <rire> Ben. C'est pas vrai, ça comment glisse. Comment ça, ça glisse Ok. Le King, c'est comment Ça se passe On vient de commencer. <rire> Tu suis ou pas Ça va Ça se passe bien euh, Jonathan euh, est dans le calme. C'est un peu comme euh, le frangin Olivier Jureux, c'est dans le calme et à confiance. Comment frère <rire> Comment ça, je déconcentre Ok, alors, pendant qu'ils sont en train d'écrire, okay, euh, tout à l'heure, on a parlé de Jonathan Heaven, que vous pouvez trouver sur les plateformes de téléchargement. Donc, on a dit de ne pas oublier le Heaven, sinon vous allez tomber sur quelqu'un d'autre. Il y a plein de Jonathan au monde. Et Yoannis, c'est exactement la même chose aussi. Regardez bien la photo. hein, Regardez bien la photo parce qu'il y en a d'autres aussi. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Donc, personne n'a fini là. Il manque juste l'album. Moi, j'ai déjà fini. Il te manque l'album. Et l'artiste yeah. Ça suit ici, ça suit. Mais c'est comment Dijon King Attends, attends, attends. Comment ça attends ça va Tu t'en sors ouais, que ça va. C'est dur. Hein. Oui. C'est dur. Hein. C'est très dur. Tout Mais ça va se passer. Là, Arrêtez là, de là, parler. Je... Bon, c'est vrai, vous On êtes en équipe. C'est <rire> bon. C'est bon, tu peux parler. Ok. J'ai pas. Hein. Okay. Euh... Ils ont pas. Ils ont pas. Ça, ça stresse. Attends, attends, attends. Là, ça stresse, là. Mmh. Comment Bon. Déjà dans les commentaires, là, dites-moi à votre avis mmh. Qui, mmh. qui va gagner. Mmh. Moi. Moi je mise, j'ai une tout. équipe dans la tête. Oui, moi, Mais dis-moi, oh, bon qui va gagner pour <rire> vous Arrêtez de parler. Oh là là, c'est oui. mon gars. Oh. Ah, c'est pour ça qu'on ouais, a gagner ouais, aujourd'hui. Ok, donc apparemment, ouais, les verts sont confiants. Pas. Apparemment, ils sont confiants. Mais on va voir ce hey, que hey, ça va faire. l'album. L'album Je l'album aujourd'hui là. Tu veux que je t'en donne, non Vas-y, donne. -toi. Ouais, attends, hey. Comment ça Eh hey, eh, dites-moi dans les commentaires là si je donne ou pas. Je donne. Je donne. Je donne pas. Je fais quoi Je donne, je donne pas. Tu veux Ils ont même... Ah bah oui <rume de mérite> Vraiment, j'allais te donner. T'inquiète, je vais pas donner. De bon donner. Moins deux points bon ici. Elle a essayé de me non, oui, là, là doyer euh, Toi Oui, j'ai l'infusion. Okay. Tu vois ce que tu fais, Jonathan Top, top, top, top, top, top. Il y a même pas d'album Mais elle est top, j'ai fini. Non, il J'ai un truc, mais faut pour ça. Siri eh, c'est moi. Non, c'est moi. OK, OK, calmons-nous. Comme c'est qu'on faisait, C'est qu'on faisait. OK. Et ouais, c'est vous Artiste féminin. OK, féminin. Grâce ma foi. Waouh wow. c'est juste là-bas. Waouh Je suis sûr qu'il a même wow. pas écrit ça. Est-ce que tu peux chanter un chant de grâce ma foi Mon trésor Oh, oui. oui. oui. ah, s'il vous plaît. Je me même pas échauffer là. S'il vous plaît. Je suis même pas échauffer Bien bien bien plus un point pour Grasse ça. La pour la performance un point, deux points, non Non, mais plus un. Oui, pour la performance. Merci. J'aime bien, j'aime bien. Ok. Ça a l'air tout ou bien je continue, je déballe Je déballe. Artiste masculin à l'aide de mon coéquipier, on a trouvé Gainolé. Dédicace à toi, mon frère. Bien vu, Genre musical, G-Funk, bien évidemment. Bienvenue, vu, Titre, Buried to the bien sûr. Voilà. C'était pas en français de base Non, après ça. il y a un autre. Non, ça a un peu. Les titres, on donne comme on veut. Les titres, on donne comme on veut. Et après, le même titre, on pas trouvé. <rire> mmh. euh, attends, Glory to the Lamb de qui exactement euh, mmh. Mmh. Non, parce que des fois ils aiment bien le ça. Titre, Jésus est entre William McDowell hey, euh, ou un nostalgique. J'ai oublié comme il s'appelle. Hey, hey. Non, je suis sûr, j'ai oublié. Mais qui, qui J'ai oublié, frère. Je sais qu'en tout cas, comment ça à nous, là, Lui, Lui, ça existe. Ça, mais c'est bon, aujourd'hui, attends, non, aujourd'hui je vais corser. Ça existe, ok, mais qui non, ça j'ai oublié, Ok, mais on un peut compenser avec un demi autre demi. truc, avec un autre titre, ouais, Merci. Oui. grand dieu, Jonathan, prophète Jonathan Gambela. Merci. Ouais. Et qu'est-ce que c'est la dernière fois, hein, <rire> hein Ok. a okay. l'impression qu'il est là, mon gars. Okay. Oh du coup, C'est tout ce que t'as mis Wow. Hey. Donc chacun compte, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est ensemble, ouais, t'inquiète, j'ai compté leurs points. Ouais, là, ils sont actuellement à 15, 14, 20. Non, je rigole. Je rigole. 2, 4, 5. Ouais non! Si, vous êtes à 5! De si, si vous, vous êtes à 5! Eh! Hey, hey. À 5! Mais non! Bah si. Et si? Bah si. Pourquoi? Si, vous avez deux points où? Mais parce attends, que c'est 5? Non, Mais moins de points! Pour -moi. Pourquoi Je vais t'expliquer pourquoi attends, es à tu es. Toi, tu comptes comment les points là? 2, bah Deux, 2, deux, deux. deux. Mais t'inquiète, je sais pourquoi j'ai mis 5. Okay. Parce qu'il y a moins de deux. On va crois. les écouter. Mmh. D'accord. Artiste mmh. euh, féminin. On a mis, moi j'ai mis Gloire Grâce, on a mis la même <rire> <quelque rire> chose, Gloire Grâce. <rire> ah, Je pouvais tu pas mettre ta femme. Elle eh, est grave, là-bas là. là. Bon, mais, attends. Euh, sinon, on allait dire que c'est trop facile. Oui, c'est vrai. Non, non, non, non. Attends, attends, attends. Oh. Chante-moi un chant de Gloire Grâce. Oh. Pour un point en plus. Un point en plus, attends. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Qui pourrait se qu'on... Gloire Grâce. Gloire Grâce. Mais, mais tu as dit elle. Non, il, il a dit Gloire, dit Gloire Grâce. No. Attends, oh, là, attends, attends. Soulie. Attends, grand ah, ah non. Non, attends, non, de attends, attends, attends, attends, Vas-y, vas-y. Je peux chanter? Non, non, non, toi, non, non, là c'est pour toi! Attends! Non, mais attends, attends! Ah, non. Ok, je suis derrière! Allez! Ça va, ça s'ouvre! Non, ça va venir à l'émission, donc du coup oui. je peux oui. pas chanter à sa place! Elle ah, ah, va ah, venir chanter à sa place! chanter pas! Ça passe pas, ça passe pas! Ok, ok, c'est bon, d'accord, gloire, grâce! Masculin! Gabriel Gostroussi! Ça, j'ai pas mis! Gospel! Gospel mmh. Genre musique sans Gospel bon, là Non, je, je sais, je sais, je sais. Et titre, oui. Gloire, oui. À Gloire à l'agneau De qui Gloire à l'agneau. Qui C'est dans les jamais bien. Tu, tu veux un point pour la performance Oui, bien, bien, bien sûr, toi aussi. J'ai <rire> chauffé la voix même et tout <rire> l'histoire. Ah, c'est bien. Et album ou pas Je mets ou pas, ou pas Non, mais vas-y, mais, mais, je vais faire l'album Gloire à l'agneau. Allez, arrête. Attends, Attends, attends. Il l'a même pas écrit. C'est là, c'est là, c'est là. De qui De qui Anime, en fait, tu vois dans les gemmes l'éternel, okay. le merci. gros livre là. Oui, tu vois merci. on est d'accord bah, que bébé, ça apparaît, merci. mais c'est pas Loire un titre d'album. Non, mais c'est un si. titre de, de page et tu vois, il y a... Et, et noir, la page et était et la page. n'y a pas quand l'album. Voilà ça passe pas, ça passe pas Ça passe pas Bon, ok, bon. Alors, Yohani, t'as mis quoi Comment T'as mis quoi de différent que Monsieur le King J'ai mis Groove Rock. Genre musical, groove rock. Bah je sais pas si ça existe mais... Grouve, ça existe. jouer. 4, 6, 8, bon. 9. Oh, vous êtes à 9, je t'ai donné un point pour l'appel. Non, non, non, non mais j'ai chanté frère. Calme. Calme. Toi t'avais la voix rouillée. <rire> Donc, 2, 4, 6. On, on sinon on va perdre points. Ouais. Bizarre Et je te jure c'est pas normal. Eh mais frère regarde, regarde frère. Mais on a les mêmes points. quel point 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10, 11 Comment ça c'est vous êtes à 11 Mais on a un Ah c'est vrai ils ont tout donné Ah non pas l'album 2, 4, 6, Non ils ont pas donné d'album Non mais ils ont pas donné d'album Non à 9 Non mais euh, quel 9 Vous êtes à 8 Ils ont donné un point parce que j'ai mal chanté. 9, 9, 9 Je vais donner un point Donc on est, est tous a... les deux 9 voilà. Donc 9 Ok 9 <rire> Ok dernière partie Ok Alors là on essaie d'aller plus vite Parce que Ça va Jonathan Moi j'aurai fini depuis Ce qu'on va faire cette <Okay>. fois-ci <Okay>. C'est que <rire> On okay. va mais pour tout le monde, c'est-à-dire l'équipe, vous mettez un artiste, un genre musical et ainsi de suite. C'est bon ou pas <rire> fait a fait fait fait juste, a fait Je vous donne avant, deux minutes pour le faire. En fait, chacun son ses points, ça et Non, c'est genre vous travaillez en équipe, mmh. vraiment. Okay. C'est-à-dire okay. vous écrivez sur la okay. même okay. feuille. Okay. C'est bon Ok, donc j'ai déjà commencé l'alphabet. Stop. Z. Arrête chacun! Comment ça, arrête chacun? C'est pas bon. C'est bon, je reprends. J'ai commencé. Elle. Comment ça? Oh, c'est facile, elle. Bon, ils sont en train de réfléchir. Donc, bientôt il y aura la deuxième ref. Ok? Si vous mettez beaucoup de flammes et cair dans les commentaires. Je rajoute des points, ok Non, j'ai mieux. Si vous mettez beaucoup de <rire> flammes et de cœur, danse la tectonique ici. Oh, yeah, je dire, et j'appelle Melodius pour venir danser Jamais. le Logobi. Comment ça hum. Bon, on va faire un truc. 5 points pour le Logobi. <coughs> on va voir. 5 hein, points hein, ou pas ton Tu ton veux ton pas, ton ok ton Monsieur le King, mmh. là tout de suite, là. 5 oh. oh. points, tu danses le Smurf. Il je danses le smurf, je te donne 5 points gratuitement. Il m'a que Je gagne, Oui, non, t -t Il faut qu'il trouve là. une musique. Moi, ah, ça, ok, bon. je je de trouver une, si une euh, musique là pour donne donne que, que le king puisse danser le smurf, s'il vous plaît Ok, ça va être bon. Oh, c'est bon, j'ai. Stop mis le. Stop, stop, stop, On dirait que c'est fini. J'ai fini là On dirait qu'il n'y a plus les 5 points. Non, non, non, non, non. Non, c'est fini, c'est fini. C'est fini, lâchez la stylose Une performance Ok. Tu vois, nous a déconcentrés. Dans tous sérieux, les cas hein, je vais danser pour ça. Mettez points. la caméra sur vous plaît, regardez 5 ma 5 tête points. et mes mains bon. Avant, avant qu'on commence à Une comptabiliser performance Est-ce que vous avez trouvé la musique ou pas Si vous avez trouvé la musique, balancez-la s'il vous plaît Quelle musique T'inquiète Mais vas-y. il faut qu'on... Okay. Mais regarde il triche bon, on tout il, non. Vrai, il triche oh. Ça c'est méchant ça, on avait dit l'humilité Bon on fait plus les 5 points Merci Mais non <rire> Non c'est bon on va les faire <rire> Bon ok on comptabilise, alors Artiste féminin, ok. La Rue Howard. D'accord. C'est mmh. qui ça oh. euh... okay. Comportement. Ok, ok, ok, c'est bon. <rire> Comportement, Le je suis. Je, ben je en Ok, okay. Oui. ensuite. Euh, masculin. Okay. Okay. Le Psalmiste. Ouh, oui. C'est très technique. <rire> wow. Et oui. Ah, Genre musical. là je suis en train de compter tes points vers euh, l'équipe des Bleus, là. Mmh, tu je les laisse là-bas ou... Non. Ah, ok, <rire> Genre <rire> musical, Latin okay. Jazz. J'ai Bien. bien dit, chose. Bon, je parle en point. Bon, un point, ok. Titre. Live Fool. Bien. On est Album. Album Living Room. Va, <rire> <rire> bon, Attends, attends, c'est l'album bon, C'est pas ça l'album, mon frère. Je l'ai checké juste pour le soucier. C'est le mec ouais. C'est pas Room la dernière fois, fois. Oh, Mais non, pas d'effort, y'a pas d'effort. Non, pas d'effort, pas 6, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, t'inquiète. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, points mélo... mmh. si 10, 5 non, points. non. Je Il veut par amour. il veut pas gagner, donc je mérite 5 fois par, par amour. Ok, on passe Amis. à l'équipe des Bleus. Alors déjà pour l'artiste féminin on a mis euh, Léa Vincent, Léa après Vincent. pour l'artiste masculin on a mis Luc Dumont, wow. le genre musical on a mis Latin Jazz comme Messieurs, ah, le titre on a mis L'Éternel et mon berger, par contre on n'a pas l'album. L'Éternel et, oh. et mon berger L'Éternel et mon berger, ah oui. Non mais dans les psaumes, dans l'Ipsum, oui, il y a écrit « Oui, chante de David ». Ah d'accord, <rire> donc c'est un titre de David. comment okay, tu, oui, tu joues à ce oui, jeu-là oui. toi là. Oui, c est, c est, c est Comment tu joues à ce jeu-là Mais non, mais l'artiste a vu l'arrivée et tout attends, attends. <rire> <rire> oui, non, non, pas pas ça va attends, attends. On va laisser quoi ça ferait Elle a quand même pris la peine. T'as vu, elle a chanté son en Elle a pris la peine non seulement de chanter, mais de faire intervenir le frangin David. Est-ce que toi, t'aimes bien David T'as vu ou pas T'as vu, t'as vu. Ok. D'accord, donc c'est pour ça. L'album, l'album T'as pas mis l'album Non okay. moi, on Donc 2, 4, 6, 7 encore oui, Là six. vous êtes à Égalité mm. Perfection ah, moi, Bravo. Moi, moi, Donc moi, moi, maintenant pour départager mm. okay, ok Je vais poser une question okay. Et la première équipe qui trouve la réponse 5 points OK. Mm. okay Donc la question est quelle est la différence entre le style musical baroque et... <rire> oh bah attendez, bah <rire> il n'a pas terminé. Non mais il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé. Il a au de moins deux points déjà. Classique. classique. Voilà. Ok. Tu as, hey as voulu. Voilà. Arrête quoi Arrête Non mais je sais. Alors déjà, il faut savoir que le classique et le baroque, ça a été fait euh, à des périodes différentes. Euh, le classique, c'est euh, voilà, euh, un type de, de musique... Oh mais, là là, <rire> j'ai plein <fait> la rage <rire> Non mais le classique, c'est euh, épuré, d'accord On vise à... Attention euh, à l'épuré euh, à, à, à, à, à adorer... Adorer euh, voilà, même Adoré. dans l'art, le, le, le classique, okay. tu vois, c'est voilà, le, le corps humain, tout ce qui est très, très euh, épuré avec des longs vêtements etc. tu vois C'est bon tu m'as convaincu là arrête mais ça va ajouter comme ça ça va dire les terres Et la baroque définir attends laisse définir Moi je moi je moi je pense pas C'est marie Le baroque le claf, ouais, on, on a déjà ça. Le piano. Ah, oh Les années ah de différence. Oui, sauf que, que, que j'ai besoin à toi. Elle est là. Je peux j'ai besoin. de ce C'est pas grave. On met. Pour moitié, Deux-cinq, deux-cinq. Deuxième question. Deuxième question. On est partagé et vous bumpez après. Deuxième question. Tu laisses aller jusqu'au bout de la question. Ok, vas-y. On laisse aller jusqu'au bout de la question. Ok. Alors, pouvez-vous me citer ah non, c'est trop facile. Ouais, s'il te plaît, ferme l'effort. C'est trop facile. facile. Mais comment sait? Attendez. Spirituel. Pouvez-vous me donner un titre mmh. Du groupe Mekadishkem. Oh, peut purée de le Que la Jésus? Eh, compte, compte, compte, frère. Compte, compt, compte. Jésus, la tienne a répondu. Mais j e J-E-S-U-S. Mais c'est pas Mekadishkem, c'est Esras. Non, c'est Mekadishkem. C'est Esras qui est Mekadishkem. Non, non, non. En fait, j'ai l'attention à Regardez votre acolyte. Regardez votre acolyte. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Excusez-le. 5 points. Est-ce qu'on voulait vraiment les départager ou pas Oui, s'il te plaît. On Une dernière et pas trop, voilà. On était humble en plus. Ok. Pouvez-vous. Non mais il faut pas poser, faut les voir. Les Vais est ce il faut poser. Pouvez <rire> ok, pouvez-vous me dire combien de titres apparaissent dans l'album Apostola de G-Boy 17. 17 Ouais, je crois qu'il a raison. Est-ce qu'on peut vérifier? Soit 17, soit 18. Soit 17, soit 18. Arrête, arrête, 18, 18, 18, arrête, 18, 18, 18. 18, 18. 18, 18. 18, euh, c'est bon, on s'arrête là. Ah, là. 18, on s'arrête là. 18, on s'arrête là. là. C'est bon, c'est bon, égalité. Oh, Ils veulent il pas laisser. Hey, -E. Ils veulent pas laisser. Il y a pas égalité, oh, on a frère. gagné. On a gagné, gros. c'est a gagné. T'as mis 2-5 et puis fait tu nous as donné 5 T'as pas buzzé, c'est-à-dire Il a. Ok, ok. On va la faire simple. Ok? Moi j'ai un crischer ici, mais bon. Je vais chanter un truc. Non, je vais donner... Ah non, non, quoique. Tu veux chanter, on doit dire la gamme dans laquelle tu es. Ah, oui. C'est ça. Ah, ouais. Oui, c'est celui, -là, celui, -là est celui qui est le plus proche. Ah non, mais... Liam, vient trouver la gamme. Celui qui est le plus proche, à facile. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est simple. Ok mmh. Je vais donner un mot et vous allez devoir chanter un chant okay. à partir de ce mot. Une okay. okay. Un chant un un connu ou un chant chanteur... Peu importe. Okay. Donc on peut retrouver le chant. C'est bon ou okay. okay. okay. okay. okay. pas Un mot compliqué. Sanctification. Elle a besoin Sanctifié par le sang de l'agneau. Ah frère, même juste, juste la voix. Mais est-ce que c'est vrai Mais ça, ça c'est un vrai voix. chant. Juste la voix, frère. Dur. Juste la, la voix, j'avoue pas Juste dur. la voix, frère. Deuxième Et je vais inviter notre frangin William à venir s'il te plaît sur le plateau avec nous ouais, ouais. pour nous aider pour la ouais, deuxième ouais. rêve. Ouais, ça flingue. Ça flingue. Ça flingue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. C'est <coughs> encore la pour moi. Ah. Mais le seigneur est en train de faire un travail <rire> <actuel> <rire> dans, Allez, dans mon cœur de restauration. Après cette défaite entre guillemets j'ai subi avec mon collègue Jonathan aussi. Oui. Hey, là, là tu, tu vas, je vais te contaminer quand même. Ah, c'est toi qui a... Ah, voilà, voilà. Okay. La prochaine fois. Ouais. Oh T'es bon. dans l'humilité. Mais... <rire> ça, ça veut dire que c'est grâce à ça... lui. Non, mais t'inquiète pas. c'est elle est vraie il parle pas beaucoup. Wow. Wow. C'est wow. pour ça que pas besoin de dire. <rire> bon, comme vous avez vu, la discussion a changé. <rire> ouais. On va partir sur un freestyle aujourd'hui, j'aime bien. <rire> ah, mais d'habitude, a toujours des rappeurs, tout ça. Mmh. Non, on a une chanteuse, un chanteur, on a des chanteurs. un chanteur aussi, un, un, rappeur, un rap quoi. chanteur, ouais. <rire> un rap chanteur, voilà, j'ai envie d'avoir un truc un peu, un peu, un peu plus mélodieux, un, un truc un peu plus, vous voyez, plus mignon, moins agressif, euh, est-ce que le pianiste peut me jouer un petit truc s'il vous plaît Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. stop. <coughs> je, je, je tiens juste à, à, à, à pointer du doigt, ce monsieur qui joue au piano, malheureusement on ne peut pas le voir, mais c'est William euh, Tyrone qui, qui joue au piano pour nous. On peut l'acclamer si on peut parler. On le verra pendant la prestade de, on de Jonathan aussi, mais il me donne le plaisir de pouvoir jouer aujourd'hui. le follow euh, sur Instagram. pas toi mon frérot, et je mettrai ton Instagram, <coughs> <coughs> border. <coughs> Et d'ailleurs, au passage, ça me permet d'introduire quelque chose. Mm -hmm. Pour tout artiste qui nous regarde et qui voudrait participer à cette émission Évangélite Musique, vous avez actuellement le lien, euh, l'adresse La mail, mail, mail, mail, mail, voilà, je on pense que c'est mieux comme ça. Voilà, on est professionnel. L'adresse mail de notre émission à laquelle vous pouvez <rire> nous envoyer Donc, le souhait de passer à cette émission. Tous les vraiment. artistes sont les bienvenus chanteurs, rappeurs, slammer vous êtes les bienvenus à cette émission. Amen. Même les beatmakers. Ouais, même les beatmakers. Aussi aussi. Merci Glory. Merci Glory pour ta contribution. c'est gentil ouais. voilà. Donc aujourd'hui le freestyle ce sera pas un freestyle comme d'habitude je vous donne des mots un peu farfelus mm -hmm. comme vous avez pu le voir. Les aux anciens euh, euh, participants qui oh, viennent je... des mots bêtes un peu. J'ai perdu ça, la ça <rire> Mais là aujourd'hui mm -hmm. j'aimerais bien partir sur un concept un peu différent. Mettre un peu une ambiance, une atmosphère, je sais pas euh, voilà. Je lance un contexte mm -hmm. et puis on va dire Yoannie, elle suit. Glory mm. tu suis, Jonathan, tu suis et toi, tu suis, mm. OK mm. euh, Admettons, je me réveille le matin, je mange du riz à 8 h 30 demie. <rire> qu'est-ce que tu dis J'avais tellement mal au ventre ah ouais que je suis allée aux toilettes. Euh, OK. J'aime bien. J'aime bien. bien. aux, aux j'ai pu euh, écrire quelques chants parce que c'est de là que me vient... Euh d'inspiration. Oh, J'aime bien. Jonathan, qu'est-ce que tu dis Et bien. ensuite, après les toilettes, après avoir écrit, je suis parti au studio directement. <rire> <rire> Mais quelle efficacité Et, Et toi Et au studio, c'est là que naissent les vrais chants qui bénissent le peuple des Dieu. Oh, c'est moi, t'es pasteur. C'est moi, t'es pasteur. C'est moi, es pasteur. <rire> c'est moi, t'es pasteur. Ok, bon. Je vais juste demander à William de pouvoir jouer un petit peu... Euh en boucle un peu vite pour que vous vous acclimatez un peu mmh. Euh, mmh. ces jolis accords qu'il nous fait. Mmh. Okay. Donc euh, voilà. On a droit de prier en langue ou pas Non, on a le pas de en langue, de la triche. Voilà. parce qu'en langue, tout passe on, on ah, pas c'est la super de l'esprit hein, On n'utilise euh... pas les super pouvoirs. <rire> ah, on n'utilise pas l'esprit. Les parler pouvoir. en langue, c'est un ok. Qu Est-ce okay. Est qu'on peut mettre un peu le piano mmh. un peu plus fort sur le pied dans la salle jusqu'à ce qu'on puisse entendre un peu ces jolies mélodies et ces accords magnifiques de William Ah on va casser ma main! Elle sera pas passée au jeu! Non, tu veux pas passer au jeu? Ah, oui! Ok! Ok! Vous avez bien entendu la okay. mélodie, okay. tout ça yes. ça passe! Okay. Est-ce qu'on yes. peut yes. juste un peu monter un peu plus le s'il vous plaît? Là, je l'en sais, c'est bon! Ouais, c'est bon, voilà. Ah, si. J'aime bien sentir la musique, j'aime bien cette atmosphère mignonne! On est sur une atmosphère un peu arène! Ah, tu chantes tu as dit rap chanteur. Ah pardon, excuse-moi, excuse moi Pardon. Ah le monstre J'aime bien ces. ça me fait penser un peu aux années 80-90, tout ça. Donc euh, on va partir un peu euh, dans les délires un peu des clips américains. Okay. Euh, Yoani, mm -hmm. il pleut, t'es dehors, t'as plus de bus. Mm -hmm. Dis-moi ce que tu ressens, dis-moi. J'avais plus de bus. Et alors j'ai marché, marché, marché. Je suis tombé sur une amie. Elle était avec. Un ami. <rire> oh, son ami m'a regardé de travers. Pourtant, <rire> je ne lui ai rien fait. Ah la là, là, je me le fais. Oh <rire> Ah oui Évangé, évangé, évangé. <rire> Non, dans l'esprit, dans l'esprit. Euh, hein, non, là, la <rire> okay. Jonathan, fais-moi... Oh. J'ai voulu le faire, mais je me suis retenu. Waouh. J'ai continué ma route, ma route. Oh, mais c'est le king. J'ai continué ma route, et j'avais les claquettes, et les claquettes m'ont lâché en cours de route. <rire> <Et> <rire> je pas, puis... Oh, c'est un comme quand on malade. c'est bien. c'est pas grave. C'est la vie, okay. c'est la vie. Bien, bien, bien. bien. bien. Ok. okay. okay. J'aime bien cette atmosphère. J'aime mmh. bien un peu comment ça se passe. J'ai envie de corser un peu okay. la, la, la, okay. la chose. Euh, je vais vous imposer deux mots. Mmh. Ah, D'accord. Et vous allez chacun suivre. Okay. Mais il faut que les mots apparaissent tout le temps. Ils apparaissent. Ok. Yoanni, je lui donne deux mots. Tu dois trouver une coïncidence. Une coïncidence, Une Coïncidence. Non, coïncidence. On coïncidence, une coïncidence, c'est pas un peu français. Avec ce mot-là. Jonathan aussi. Et Tigeon qui me dit ça. Ok, ok. Donc, on de rythme. Donc, pas besoin de suivre ce qu'il a dit avant. Non, pas besoin de suivre. Juste, voilà. Amour. Poulet. Ouf. Euh, paix. Ce sont des, ce sont des Ok, paix. Frites. Frites. D'accord. Amour, poulet, paix, frites. Grâce. Grâce. Mélodie. <rire> Et toi, paix, frites pour moi. Paix. Surnaturel. naturel mm -hmm. Plus pareil. C'est trop fort. Ok. Amour, poulet. Okay. Paix, frites. Paix, frites. Mmh. Grâce, mélodie. Ok. Et. Euh... C'est un pareil. Ok, okay. c'est vrai. Vrai. Vrai. vrai. Tu peux tourner, tu peux donner un peu cette envie, cet amour. Ah, j'ai trouvé un trouvé Il y a de l'amour quand je m'assois au KFC pour manger un très bon poulet. <rire> ah ouais. Il y a quelques frises dans mes côtés. Je mange et je ressens la paix. Ah ouais. Quelle grâce, quelle grâce de pouvoir manger. <rire> Oh, je chante cette mélodie parce que je peux manger. Right. Right. Yeah. le king Impossible de me détacher du surnaturel car sans lui, rien n'est jamais plus pareil. Oh. J'aime bien, ah. bien ça. là. C'est corsé. J'aime bien ça, là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Beaucoup. beaucoup. OK. Laissez-moi clôturer un peu ces moments merveilleux. Mm -hmm. Voilà, c'est un petit moment se trouve tranquille, les amis. Mm -hmm. Par une petite impro de chacun d'entre vous ici même présent. Okay. Vous suivez okay. avec euh, cette jolie mélodie. Okay. Voilà, Yoannie, je te laisse commencer. Mon cœur est dans la joie parce que je suis avec vous. Mon cœur est dans la joie parce que je suis avec mes frères. Alors on se reverra. Peut-être demain Peut-être après demain, mais bon, de toute façon, on est tous loin du corps, mais près du cœur, vous savez. C'est l'esprit <rire> qui nous unit. Et, et là. <rire> Je suis également dans la joie d'être sur Évangile et musique. Je suis dans la joie, je vous remercie. De rien de rien de rien Oh, monsieur Merci, merci. vous étiez sur Et on se retrouve pour la ça, les artistes, et tout de suite, on est ensemble Hello, c'est Yohani sur Evangélie Hit Music C'est partir Comme la vague qui se détache du sable Je suis la graine qui s'accroche à son algue La feuille est bien attachée à son arbre J'apprends à laisser mourir les souvenirs qui me ramènent à lui Quand mes pieds me dirigent vers chez moi Si tu regardes vers le ciel Aperçois les étoiles Prenant la forme de mon visage toujours sur toi J'ai parlé à la mer Il fallait qu'elle recrache, qu'elle rende le bassin De tes larmes sur la rive de les soirs. J'ai demandé à mon père que sa colère ne tombe pas sur toi Que le phare éclaire le courant qu'il ramène ta barque au port Même si l'amour m'a fait du tort je n'ai aucun J'apprends à laisser fléchir mes genoux sur le sol pour prier. Même quand je n'ai plus de voix pour parler, quand je n'ai plus d'angle pour me lamenter. J'apprends et j'arrête d'arriver. Même si ce n'est pas moi que tu choisis d'aimer, j'arrête de souffrir et de me comparer. Je ne sens qu'un amour. Pure et solitaire, sans attente, sans colère, sans fracas et sans dette. Je ne sens que l'amour, le vent qui vient de l'Est. Un souffle si doux, si frais, c'est en lui que j'espère. Si tu regardes vers le ciel, aperçois les étoiles prenant la forme de mon visage.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 de l'espoir que le C'est Jonathan Evan en exclusivité sur Evangelite Music. En ensemble, je vais vous chanter, interpréter mon titre, mon premier single, Je te fais confiance. Alors là où tu me regardes, tu peux le chanter avec moi si tu le connais. Et je t'invite à rentrer vraiment dans la profondeur de ce chant. Et je crois fortement qu'il te bénira. Ta présence, j'abandonne tout. Mon cœur est lourd. Mes larmes coulent. Malgré tous les obstacles, je ne sais ce dire. Dieu se lèvera. Eh. Eh. Au cœur de ta présence, j'abandonne tout. Mon cœur est lourd, mes larmes coulent, malgré tous les obstacles. Je ne cesse d'y croire. Je te fais confiance Et même si je ne vois pas Mon Dieu, tu agiras Je te fais confiance Je te fais confiance Je m'accroche à tes promesses Oui, je crois que tu opères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 Peu importe les difficultés, peu importe ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu traverses, mais laisse-toi totalement entre les mains du Seigneur. Que tu puisses totalement lâcher prise et que tu puisses laisser le Seigneur prendre, prendre et réellement prendre le contrôle de ta vie. J'aimerais qu'on puisse rechanter le refrain une dernière fois et qu'on puisse le chanter vraiment de tout cœur. On y va ensemble.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 Guide-moi, conduis-moi Prends le contrôle Je te fais confiance Guide-moi, conduis-moi Prends le contrôle Je te fais confiance qui de nous conduit.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 C'était Jonathan Evans sur Evangelie Hit Music. On est ensemble.